Message audio a été retrouvé dans l'appartement du jeune, retrouvé mort à son domicile, la mâchoire séparée en deux et les codes sortant de sa poitrine. Bonjour ou bonsoir, mon nom est Malwin, Malwin Hyde. Comme vous l'avez sûrement déjà deviné, ce n'est pas mon vrai nom. J'utilise ce pseudo pour garder une once d'anonymat. Quand vous écouterez cet enregistrement, je serai sûrement déjà mort. Je sais que cette entre en matière fait un peu drama à petit budget laissez-moi vous expliquer. Pour commencer, je vais vous en dire un peu plus sur moi. Qui suis-je Que m'est-il arrivé Et pourquoi je vous laisse ce message Comme je vous disais précédemment, je suis Malouine. J'ai 23 ans et fait des études de cinéma. Depuis très jeune, je suis fasciné par le paranormal. Ainsi que toute autre forme d'horreur. Après tous les livres que j'ai lus et tous les films que j'ai vus, je ne trouvais plus de quoi me faire frissonner. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai voulu faire du cinéma. Après deux ans dans l'école où je me trouvais, j'ai choisi une option, m'apprenant comment faire de l'horreur sur grand écran. C'était magique. Je redécouvrais le cinéma sous une autre forme. Après quelques mois de cours, mon professeur nous avait demandé de faire un court-métrage d'horreur. Nous avions trois mois pour scénariser et réaliser ceci. Dans la consigne, on ne devait pas excéder les dix minutes de film, de façon à ce qu'on puisse analyser le travail de chacun, ensemble. Le but de l'exercice était de pointer du doigt nos points faibles dans la réalisation, afin d'améliorer notre travail. J'ai passé beaucoup de temps à trouver mon sujet, à tel point que j'ai abandonné pendant un moment. L'idée de tous les 100 plans commençait à m'envahir. Plus d'un mois s'était écoulé et toujours rien. Pas une idée qui tienne la route. La contrainte de 10 minutes m'handicapait énormément. C'était trop court. J'ai regardé plusieurs Hitchcock pour me relancer dans mon projet. J'ai attendu quelques jours et me suis remis au travail. Il me reste un mois et demi pour créer un court-métrage. Ne sachant pas trop quoi faire, je suis allé faire des prises de vue dans la forêt près de chez moi. Je connaissais par cœur la clairière où j'allais. Mais au soir-là, quand je me rendis à la clairière pour filmer le coucher du soleil, j'ai eu un mauvais pressentiment. Comme si quelqu'un était là et me regardait. Le seul détail m'échappant était que je ne voyais pas qui me regardait. C'était sûrement un animal. Mais bon, j'ai comme un mauvais pressentiment. Je suis presque sûr que c'est un homme, ou peut-être une femme. Peut-être même les deux. Il m'arrive de me sentir observé de plusieurs côtés. C'est étrange. Je ne me suis pas senti ainsi depuis très longtemps. Ce sentiment, je le reconnais enfin. C'est de la peur. Caméra en main, je suis parti chercher d'où venaient ces regards. Pourquoi ce malaise, cette peur Je m'engouffre dans la forêt. Il n'y a pas un bruit. Je les sens, ils sont proches. Un craquement de branches au loin s'y faire un raté à mon cœur. Je me figeais sur place, regardant de tous les côtés, pour essayer d'apercevoir quelque chose ou quelqu'un. Il faisait sombre. Seul le croissant de lune éclairait faiblement le bois où j'étais. Je vis une ombre qui me regardait, avec un large sourire, avec une bouche comprenant trois rangées de dents sur la partie supérieure et inférieure de la mâchoire. Cette créature est à la fois effrayante et fascinante. La chose a bougé. Je l'ai perdue de vue et ne ressens plus sa présence. Je décide de rentrer chez moi, encore choqué de ce qui vient de se passer. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Je le voyais à nouveau dans mes rêves. Je sentais sa présence dès le réveil. Quelque chose n'allait pas chez moi. Je voulais retrouver cette créature. Je suis donc retourné à l'endroit exact de notre première rencontre. Je ne bougeais pas. J'ai attendu assis par terre qu'il se montre. Il passa beaucoup de temps à m'observer. Beaucoup trop de temps. Il essayait sûrement de trouver un point faible, et les a sûrement découverts. Il finit par s'approcher à 5 mètres de moi. Il me regarde toujours. Il défait ma taille et corpulence. Notre seule différence, c'était le visage et la couleur de peau. Lui a une peau variant du gris au nord de Gé. moi une peau blanche comme la neige. Son visage est constitué d'une immense bouche, remplie de dents et d'un œil rouge et un œil jaune. Je tente de m'approcher de lui. Il me regarde droit dans les yeux et part. Pense que la caméra lui a fait peur. Qui sait Je vais essayer de traiter les images pour voir ce que ça donne. Moi aussi je vais essayer de l'analyser, le comprendre. Cette expérience sera mon film. Peu importe le temps que durera l'expérience. Je vais essayer au maximum de filmer ce que je fais. Je veux être sûr que je n'oublierai jamais ce qui va se passer. Je veux garder des preuves. L'enregistrement que vous écoutez actuellement est une partie de l'expérience. Je vous dis ce qui se passe vraiment. Vous avez mon ressenti sur l'expérience. C'est comme si vous étiez avec moi. J'ai enfin pu traiter les images. Enfin. Si on peut appeler ça du traitement. J'ai pu isoler les moments où on l'aperçoit. Il y a quand même un problème. On ne le voit pas. Juste un flou grisâtre. Et il me faut un moyen de le voir. Pour pouvoir le reconnaître. Vu qu'il se cache, je vais l'appeler Hyde. Ça me fera un bon moyen de ne pas l'oublier. Les jours passés, j'ai essayé de trouver un moyen de l'appréhender. Puis j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas camper dans la clairière Au moins je serai à proximité de lui. Ce sera donc plus facile de le voir. Je ne prendrai que mon téléphone et mon dictaphone. J'ai réuni mon matériel et je suis parti planter ma tente. J'ai allumé un feu de camp et j'ai attendu. Il se décida à s'approcher. Je revis pour la première fois ce visage plein de temps. Et ses yeux jaunes et rouges. Mon cœur bat la chamade, et je le regarde fixement dans les yeux. J'étais comme hypnotisé. Je ne sais pas combien de temps j'ai maintenu son regard en silence. Puis j'entendais comme une voix dans ma tête. C'était plus comme un bruit sourd. Je me suis concentré sur le bruit, et je finis par comprendre ce qui était dit. Comme dans un murmure, j'entendis « Aide-moi !» Suite à ça, tout en continuant de le regarder dans les yeux, je lui dis qui es -tu « Qui es-tu Quel est ton nom ?» « Mon nom est Malouine. Je suis quelqu'un qui t'est proche. Nous ne nous sommes peut-être jamais rencontrés, mais nous avons un lien très fort. » La voix s'arrêta un instant, et un murmure retentit. « Je t'en supplie, aide-moi, ne l'écoute pas. » Je dois bien avouer que je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. J'ai quand même continué de garder ce contact avec lui. J'ai voulu prendre mon téléphone pour essayer de filmer la scène. Mais au moment où j'ai voulu l'attraper, je m'évanouis au sol. Quand je repris mes esprits, la pénombre de l'aube me mit mal à l'aise. J'en avais envie de vomir. Ce n'est que quelques secondes après que j'ai réalisé être dans ma tente, dans mon sac de couchage. Comme si je m'étais couché. J'ai réveillé tout ce qui s'est passé la nuit dernière. C'est étrange. Je me suis habillé et suis sorti. Je reconnus la clairière. Si je suis tombé, il doit bien y avoir des marques par là. Je vais retourner à ma voiture pour voir si je n'ai pas de marque. Ça m'aiderait à me dire que je ne suis pas fou. Quelque chose a changé. J'ai l'impression d'être autre part. Je dois me faire des films, mais je n'en trouve plus ma voiture. Je ne sais pas où je suis, ni l'heure qu'il est. Même les jours. Je ne suis pas sûr de la date. J'ai peut-être dormi 24 ou 48 heures. Qui sait Puis c'est étrange. J'ai l'impression que la journée s'écoule à l'envers. Quand j'ai sorti de ma tente, c'était l'aube. Les oiseaux commençaient à chanter gaiement. Et maintenant, la pleine lune m'accueille. Je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire. J'ai m'allongé et essayé de dormir. Ça, ça m'aidera à avoir les idées plus claires. Où suis-je? Je ne sais pas. Mais je ne suis plus chez moi. Je suis, je suis enfermé. Comme dans un rêve. Comme pris au piège d'une illusion. Qui suis-je? Malouine. Et je suis comme toi. « Tu m'appartiens maintenant. Tu es mon jouet, ma marionnette. Je suis Malouine. S'il te plaît, aide-moi avant qu'il ne soit trop tard. Avant que je... qu'il te fasse du mal. S'il te plaît, aide-moi. » Retentit dans un murmure. Étant donné la situation, nous ne pouvons pas encore dire si l'enregistrement et la cause de la mort sont liés. Cependant, nous pensons qu'il n'y a aucun lien et qu'il s'agisse ici d'un projet cinématographique.